La couleur des émotions, Kamishibai, par Anna Lena, aux éditions 4 fleuves. Voici le monstre des couleurs. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Il se sent bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et son cœur, tout s'embrouille et se bouscule. Mais qu'est-ce que tu fabriques lui dit son amie, la petite fille. Oh, te voici tout barbouillé. Tu t'es encore emmêlé les pinceaux Bon. Allez, suis-moi. Regarde-moi cette pagaille. « Tes émotions sont sans dessus-dessous. Ton cœur est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t'y retrouver ?» Je vais te donner un conseil. Tes émotions, commence par les séparer, puis range-les chacune dans un flacon étiqueté. Ainsi, tu y verras plus clair si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître et à y mettre de l'ordre pour que tu retrouves ton bien-être. D'accord Allez. Commençons par la joie. La joie est contagieuse, merveilleuse. Elle brille comme le soleil et fait vibrer le cœur comme une abeille. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de sauter, de jouer, de danser et tu veux partager ta gaieté avec ce que tu aimes, avec le monde entier. La tristesse, la tristesse nous accable, immense comme la mer, mélancolique, comme un jour de pluie, elle refroidit notre cœur et l'engourdit. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens seul, abandonné. Parfois, des larmes coulent de tes yeux. La colère, la colère est, est dévastatrice, elle éclate comme l'orage, elle allume notre cœur et brûle tout sur son passage, telle une flamme destructrice. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser, tu déverses ta rage sur les autres, parfois tu cries sans pouvoir t'arrêter. La peur La peur est lâche, sournoise Elle étouffe notre cœur comme un serpent Elle se cache dans la nuit Tel un voleur Quand tu as peur Tu te sens tout petit Faible Incapable d'agir posément et tu peux devenir méchant. La sérénité. La sérénité nous berce. Elle est douce comme une maman, légère comme une feuille au vent. Quand tu es apaisé, ton cœur respire lentement. La vie se déroule aisément. Tout te semble facile. Voilà. Les émotions qui te submergeaient ce matin, tu vois, elles ont chacune une couleur différente. Jaune la joie. Vert, la sérénité, rouge, la colère, noir, la peur, bleu, la tristesse. Et quand elles sont bien rangées, il devient plus facile de les comprendre. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas Savoir ce que l'on ressent, c'est important. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la sérénité. Mais que t'arrive-t-il à présent Voyons, peux-tu me dire ce que tu éprouves? Mmh. Mmh. Tu es amoureux. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Tout est bien qui finit bien. Allez, au revoir.